Je ne suis qu'un petit poisson. On dit que j'ai la belle vie. Mais c'est pas toujours ce seront dit. Pas que le monde du silence Le bruit des moteurs de bateaux, Boum boum boum fait leur terme Celui de des kékés sur leurs jets Qui filent sur l'eau comme des roquettes Gombi, c'est mon petit nom Je ne suis qu'un petit bois. C'est pas toujours Et ce qu'on dit La mer C'est pas toujours Ce qu'on pense C'est toujours Des nuisances Il n'y a pas que sur la plage Qu'on trouve des huiles de bronzage La mer tout entière en regorge Fais des bulles avec ma gorge Goby, c'est mon petit nom Je ne suis qu'un petit poisson mais c'est pas toujours vrai ce qu'on dit. La mer, c'est pas pour les vacances, la Néma C'est en effet là que j'habite, Au milieu des sacs en plastique, Le plomb, l'arsenic, le mercure, puis les nappes d'hydrocarbures, j'en ai les écailles qui se collent, mais je trouve pas ça vraiment drôle, même si je suis le roi du pétrole. Je ne suis qu'un petit poisson, on dit que j'ai la belle vie, mais c'est pas toujours.